Allez ouais, pour comment sous dans bien. le vide maintenant euh, Pour 4 1, 2, 3, 1 3, 1 Rires Rires J'ai perdu un pour combien C'est le, le jeu hein, j'ai perdu un pour combien C'est le jeu les gars <rire> Tiens MP ce qu'on m'a donné Oh non les gars Il va oh. montrer ça en live Il y a un mec il a dit J'ai croisé pas du tout ça. Je pense que c'est pas du tout remontada impossible LGVHC C'est voilà. tout ce finito pipo LGVHC là Ouais ouais ouais ouais Ouais ouais non non. <rire> non non non <rire> Mais c'est trop, trop, trop, trop, trop de trucs ça C'est trop bon ah, ça. truc C'est trop bon truc Jouer sur le frame en... Ça fait deux fois <rire> Ça fait deux fois là tu vois Ah, deux ah, ah non Pauvre Ah non Tête de The Guild en mode. The Guild en Thaïlande. Ghil au zoo. Gilles chez le coiffeur. Guild en mode hippie. Gilles a après une catastrophe nucléaire. Guild chez le psy. Guild sur... Celui-là je le retuite. Celui-là je le re retuite il est pas mal. Là, ça part sur un ace. Ça hein, gaffe, un scoop. Sympa ton OP, ouais. C'est chiant C'est chiant C'est chiant Ouais, les <rire> gars, je vous le dis. Là, les gars, là, c'est ace. Oh, t'inquiète, je pique quand même. Regarde, regarde. Je vais tester mon, mon outil. C'est bon, vas-y. Et j'ai envie de manger un bébé chat. Bah non, <rire> non, non, excusez-moi. Excusez-moi, non, pas moi, non, non. <rire> oh la la la la la la. ton OP, elle est maudite. Mais c'est la river, c'est punk, là. C'est son skin. C'est son skin. Est bon, je vais prendre le skin de Jim et là, c'est bon. Non, ah, bah, je, suis vraiment, je suis vraiment une Je suis, je suis, je suis un cadavre. Comment on a pu perdre cette non, game, non, quoi mais Ouais, comment <rire> On dirait que c'est le tiers Oh là la là. Oh, Zidane vient de se moquer d'un chauve en direct à la télévision, c'est très très grave. C'est chiant Mais c'est chiant Mais... Bon... Non mais... Voilà, Zilane, On va la win la Zilal cette année Bien sûr qu'on va la gagner. <rire> si je gagne la Zilal, les gars, et eh ben je consacre une partie de mon cash prize pour vous le gift en sub. Et je pense que je me rase de crâne. Je pense que je me rase de crâne. Je me rase de crâne. Ouh chiche oh, oh, oh Non mais c'est une blague Ouais, c'est une pièce un peu marron, là. on est juste là, donc ça doit être... On cette pièce qui est là, ici, là. Je mettre toutes les pièces avec les contours au milieu, ça serait pas mal. Comment les gens contours, peuvent s'amuser Comment oh, on peut s'amuser, là, à faire un puzzle Worms, quand même hein. Ça, on n'en parle pas assez. Ça y est. Moi, j'ai trouvé la... la solution, enfin, pour avancer un peu, là. Ça y est, enfin... J'ai un puzzle à 19, 30 Il y a deux puzzles Ouais, il y a deux puzzles. C'est galère, en vrai. Non, mais... <rire> non, mais <t> <rire> Oh, Matt right. <rire> Bon, en vrai, pour le moment, je suis plutôt bien. Oh, c'est très con, ça commence. Oh. Fatigué, je suis fatigué par ce petit coin noir là. Alors, ne coupez pas ma phrase. Hein. Là, tous les foncés, il faut que je les, il faut que je les carjac, parce qu'ils sont plus censés être là. Ah, c'est dur. C'est quoi, un, un, un. la fin est dure ou juste euh... Non, ma bite. Mais quoi mais... mais le jeu me déteste Mais le jeu me déteste Mais c'est pas possible Mais donne-moi flint Oui, merci Oh non mais s'il vous plaît Que quelqu'un fasse le calcul Je suis dégoûté. Je jure que pour le coup, que tu brilles, Nico. Frère. Oh non, c'est ah, pas, pas okay. vrai. coup, okay, je pas te ta, ça, Hugo, qu'en attaque. Je jure que je ne mettrai pas de coups. Hein. Je vais attendre le ah, bon tu... moment. <rire> mais ah tu vas attendre mon temps là. Allez. Eh bah non. Jeune merde. Faut juste que tu fasses moins de 10 fine Putain. Oh le coup en arrière il va être chaotique. Oh en gros je pense que ce qui va se passer c'est que tu vas faire le 2v2 et putain, pas, qui gagne le 2v2 ouais. ah, ça va partir en 1v1 pour savoir qui va en finale. Ah putain après j'ai tenté aussi. C'est pas chez moi. Euh Freeze. Ouais, j'en ai, j'en ai, oui. moi j'en ai. Ah, ok, ok, coach moi. T'as un jeu mal au petit son petit fine. Ouais, bah. FF. Non, Oh non. la vache! Je sais pas... pas. Non, mais frère! Mais tu sais que c'est lunaire ce jeu! J'ai pris 0 en collision, mais c'est. le timing! Ouais, c'est vraiment des timings. Ouais. Tout le monde le que de toute façon les hélices c'est du timing, si t'as pas le bon timing c'est mort pour toi. Ah ouais, T'es obligé d'attendre. Oh Ça annonce tout du bout Non Euh, ils en ont qu'un. <rire> J'ai vu ce qui t'est arrivé, Bichard. Non, <rire> ah, mais. Qu'est-ce qui m'ont manqué, hein? Y'a des gens, ils veulent ma mort, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Je veux ma mort, tout court. C'est une dinguerie, hein? C'est une dinguerie, comment c'est des tarés, hein? C'est des tarés! C'est des tarés! C'est des, des tarés! Je veux que c'est des tarés, c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Ouais, ah ouais, ah Aïe, je aïe, aïe, aïe, aïe ouais, ouais, ouais, ouais, ah oh là ça, ça j'ai cru que c'était moi qui attaquais hein. donc... Euh, ouais, oh, là oh là là le mais... Oh, oh, oh. mais... Je crois qu'il a entendu les... Ah ouais <rire> mais ouais. il a vraiment son temps ah ouais, sur ouais. les tirs hein. non, Mais il vous encule là Ouais pour pas que je saute bordel Gaf il, il arrive là. Dommage. Joli. Oh Ouais je le vois hein Oh